Chapitre 58. 1. Dans ces jours-là, mes yeux aperçurent les secrets des éclairs et des foudres et leur jugement. 2. Ils brillent tantôt pour bénir, tantôt pour maudire, suivant la volonté du Seigneur des Esprits. 3. Je vis aussi les secrets de tonnerre, quand il tonne dans le ciel, et que la terre en retentit. 4. Je vis encore les habitations de la terre. Quant au tonnerre, si parfois il gronde pour annoncer la paix et pour bénir, il gronde aussi souvent pour les malédictions, suivant la volonté du Seigneur des Esprits. 5. Ensuite je compris tous les secrets des foudres et des éclairs. L'un et l'autre annoncent au monde la bénédiction et la fertilité.